גוט morgen אליי דנ לチュיט רכודרלי לולין שמתהוור מנדחאי בן י"ש רג'ו פני בן פורטנו מזל פריט נדבורה ב' תסתר רחאל רACHEL ב' סרה.si vous le contactez le cinq minutes éternel. nous étions dans la section he mishna שישה חודשים בפניך אבאל ו'שישה חודשים בפניך אי אבמ.הצילו en rapport avec la Mishnah précédente, on avait vu la... de quelle manière un rousse un fiancé, donne à manger. Il devient imposé de manger, de donner à manger à sa fiancée après 12 mois. Et s'il si est Cohen, il peut même lui donner à manger de la trauma. On va expliquer un petit peu mieux. D'abord, je l'introduis plus euh, clairement, comme ça, pour on va s'allier plus vite pour la Mishnah. Euh, à l'époque, bien sûr, on avait Kidushin et Nisuin. Kidushin, c'était les fiançailles, on donnait la tabate, avec le la femme devient le bien du mari. Quand on, on, on, on, on, on, on, on se marie avec une femme, on fait une acquisition de la femme, on l'acquiert. Elle devient la, la, le, le bien du mari. D'accord Ça, c'est les Nisuin, c'est les Kidushin. Depuis le moment des Kidushin, cette femme, elle appartient à quelqu'un. Si jamais elle a... Rapport avec quelqu'un d'autre, c'est un adultère de la Torah. Elle est passible de mort, c'est très grave. Mais pour le moment, ils n'ont pas le droit de vivre encore. Pour le moment, ils n'ont pas le droit de vivre encore. Elle vit encore chez son père. Pire que ça, il y a plein de halakhot, Si toutefois euh, elle décède, son père et qu'elle qu est qu'elle une famille de Cohen, alors qu'elle ne sait jamais avec un étranger, elle pourra euh, son père et ses frères, ils pourront ils pourront partir à sa après ils pourront partir à son enterrement. Alors qu'une fois qu'elle s'est mariée. Euh, ils ne pourront plus partir à son enterrement parce que maintenant c'est fini. Euh, le, le, pour le frère spécialement, elle a. D'accord Il y a toutes sortes de lachotes qui, qui, qui définissent une femme fiancée ou une femme mariée elle change de statut. Par rapport au devoir du mari de nourrir sa femme, on a vu normalement, le mari n'a pas le devoir de nourrir sa femme pour le moment, jusqu'à qu'elle devienne sa propre femme euh, concrètement, qu'elle vive avec lui. Mais on avait vu qu'il passe 12 mois depuis le moment où il décide de se marier. Il lui dit, bon, maintenant, on commence à se préparer, parce que ça y est, si je veux, maintenant qu'on commence à vivre prochainement ensemble, ils ont 12 mois pour s'organiser. Chacun, elle, qui a préparé ses bijoux, lui qui prépare tout le nécessaire pour le mariage. Et arrive la fin des 12 mois. S'il y a un quelconque empêchement, il a l'obligation de nourrir sa femme. D'accord Elle n'est plus sur le compte de son père, elle est sur le compte de son mari, maintenant, désormais. Même s'ils ne vivent pas encore ensemble, et pire que ça, on avait vu que si, si c'est un Cohen, le fiancé, c'est un Cohen. Alors que sa femme n'était pas une Kohenet, elle pourra même manger de la trauma. d'accord Parce que puisque c'est le bien du mari en théorie, alors là on avait expliqué et sur ça on va avoir un petit supplément sur notre Mishnah. Dans notre Mishnah, le mari, lorsqu'elle devient, certes, le bien du, en théorie, elle devient le, le mari depuis le, de le moment où il vient, ça devient le bien du mari, il devrait en théorie la nourrir. Seulement, on craint que s'il va lui donner à manger, elle va, elle c'est une famille de Israël, elle va lui donner à manger de la trauma elle ne sait pas comment manipuler ça, elle va donner à manger à ses frères et à ses sœurs, alors que c'était, on est passible de Khriouf des c'est le qui mangeait de la Trouma. Donc du coup, Kramir instauré, même le fiancé Cohen ne donne pas à manger de la Trouma à sa femme, sauf si toutefois arrive les 12 mois, qu'étant donné que, dès lors, il n'a plus la possibilité de... Euh, dès lors, c'est lui entièrement qui doit la nourrir, alors à la maison maintenant, elle ne va plus se servir au frigo naturellement, elle devient un petit peu étrangère, on lui met une table à part, et dans ce cas-là, elle pourra même manger de la Trouma. Ça, on verra à la fin de la Mishnah un supplément que les choses ont relativement changé depuis, selon la, la Takana initiale, après il y a eu de l'évolution. Pour le moment, on va s'intéresser à une petite parenthèse, dans le selon même principe. Imaginez maintenant que euh, le frère Cohen, le Cohen d'abord, qu'il avait fiancé, qu'il décède. Alors, on avait appris dans Yéamot, que maintenant, si le frère décède, son autre frère, il doit l'apprendre. prendre, pour faire le hiboum. Est-ce que maintenant, ce deuxième frère, il a... Il, pourra, il devra lui donner à manger de la trauma au bout des 12 mois. Imaginez, elle s'est fiancée en Shvat euh, Tavshinpe Bet, l'année dernière. Alors, Roche les Shvat, elle s'est fiancée. On l'a dit qu'elle devait se marier. Entre temps, en qui se lève le futur, il est décédé. Donc maintenant, c'est le frère maintenant qui va faire le hiboum. Il doit faire le Yiboum, maintenant, arrive, on est arrivé à Shvat, ça fait déjà un an qu'elle est en train d'attendre. Est-ce qu'il pourra lui donner à manger de la trauma ou pas Et la réponse, elle est que non. D'accord on va faire ça dans les mois pour en expliquer un petit peu mieux. Il y a une marque qui est un peu euh, importante entre les ruches comme on à la Mishnah. D'abord, je vais lire et traduire. « A Le Yavam ne peut pas donner à manger de la trauma. C'est-à-dire, c'est Yavam, il est Cohen, il ne peut pas donner à manger de la trouma. Même si c'était son frère Cohen qui l'a marié, et qu'après 12 mois, le frère Cohen il, doit lui donner, il devait lui donner à manger. Maintenant que le frère, est le, que le, le, le fiancé, il est décédé, et que c'est son frère qui doit lui donner à manger, Rami dit. La Torah l'a dit, « Ve nefesh ki kinan kaspo » Lorsqu'un con, il acquiert un bien, il lui donne à manger. Or, la fiancée, c'est pas le bien du Yavam, c'est le bien du frère, du défunt. Le frère, le défunt, il n'est plus sur terre. Le Yavam ne peut plus lui donner à manger. On va expliquer un petit peu mieux après. Pour le moment, j'avance. « Asta shishachodashim bifna baal bifna yavam » Si elle était six mois devant son fiancé, et puis son fiancé après, il est mort après, et ça fait six mois maintenant que le Yavam il dit « ouais bientôt je me marie avec toi » il fait traîner, maintenant elle a fait 12, ans, 12 mois au total, elle a fait le Kulan Bifne Abal, et même si elle avait fait quasiment tous les 12 mois, Khaseriyom et Khad Bifne Yavam mais il a, elle n'a pas fini l'année, il lui reste après un seul jour qu'elle se retrouve devant le Yavam, malgré tout, au Kulan Bifne Yavam Bifne Abal, au contraire, depuis le moment où ils se sont fiancés, le lendemain déjà le, le fiancé est décédé, ça fait maintenant 12 mois qu'elle attend pour faire le hiboum, et malgré tout, dans tous ces cas de figure, elle n'aura pas le droit de manger le trauma parce que le Cohen Yavam, ne peut pas donner à manger, n'a pas la capacité de donner à manger à la femme de la trauma Voilà pour la présentation générale de la première partie de la Misha. Après la partie de la Misha, on change de sujet, on le verra après. Mais d'abord, il y a un point très très important à expliquer, pour comprendre, c'est très technique, mais on a vu là, dans, dans, on a vu que donc, le fiancé, lui, selon la halacha stricte. Selon la Torah, il avait le droit de donner à manger d'eux le jour du fiançailles même, de donner à manger à sa femme, parce que ça y est, sa femme, elle devient, il de donne à manger à sa femme, même la, la trouma, parce que la femme, elle devient maintenant la propriété du col. Rami, moi, il que non, que malgré tout, euh, de peur, comme on expliquait, il qu'il avait donné à manger à quelqu'un d'autre. Mais après 12 mois, il, avait, euh, puisqu il a, puisqu'il a l'obligation de la nourrir entièrement, elle, elle est maintenant, elle tombe à sur, ses sur, frais, donc du coup, Rami on dit, si t'es Cohen, tu peux aussi lui donner à manger de la trauma. Et là, comme on a expliqué, il y a le Yavam qui peut plus, que si toutefois le frère, maintenant, le fiancé, demeure, le frère, le Yavam, n'a plus, lui, la capacité de donner à manger de la trauma. Mais, qu'est-ce qui se passe si vous faites attention... Alors, alors donc, du coup, la Mujam ne dit d'aucune manière, puisqu'elle n'a pas mangé de la trauma, elle ne pourra pas manger de la trauma. Maintenant, on a une question technique. Il y a une marrequette très importante ici. Qu'est-ce qui se passe si toutefois, elle a passé un an et demi jusqu'à son fiancé à la fiance c'est-à-dire, depuis longtemps, ils ont fixé avec le fiancé qu'ils allaient se marier à telle date. Comme on a dit, « Shvat, tafshinpebet ». Maintenant, ils ont fixé que « Shvat, tafshinpegimel », ils se marieront, or ils ne se marient pas. Ils passent encore 4-5 mois, c'est comme ça. Jusqu'en tamouz le pauvre fiancé, fait un accident de voiture, il meurt. Maintenant, elle devient devant les femmes. Maintenant, il faut bien, bien faire attention. Depuis Roche-Rodez-Shvat, elle a commencé à manger de la trompe. Qu'est-ce qui se passe le jour où le fiancé meurt et que maintenant elle devient devant les Il y a une marquette sur ça, importante La Mishnah elle semble dire que, non, dès qu'elle a mangé, c'est fini, elle continuera à manger. D'accord La raison, elle est simple, Que qu'en réalité, oh, alors, alors, c'est là où ça devient compliqué. Le bartender, il explique, je vous explique à Micha, pas comme le bartender. Le bartender, il nous dit, en réalité, tout ce que la Michel nous dit, qu'elle a fait 12 mois, moins un jour, ça, ça change rien. Même si elle a passé 3 ans, elle était fiancée, même si elle a commencé à manger de la tromba, depuis le jour où le mari meurt, ou le fiancé meurt, elle ne mangea plus le trauma parce que le frère Cohen n'a pas la capacité de donner à manger de la trauma à sa, à sa, à sa yevama, à la skukaleiboum, il n'a pas la capacité, c'est pas son bien, c'est pas lui qui l'a acquise, c'est son frère, le frère défunt, il n'est plus sur terre, il peut plus donner à manger. Il y a sur ça le Tosasyum Tov, qui rallonge longuement pour de la vie de Toswot, qui pense qu'en réalité, si elle a déjà mangé la trauma, elle pourra continuer à manger de la trauma. D'accord Et il explique que la dracha qu'on a dit, « Nefesh kikine kespo », c'est pas son ginyan kesef, c'est le ginyan kesef du frère, c'est pas une vraie dracha, c'est une en réalité, c'est qu'un décret que Framie m'ont instauré, mais selon la liste, elle peut même, même le y a la capacité de ne manger à sa fiancée. Donc, du coup, si elle a déjà commencé à manger, elle pourra continuer à manger, d'accord On a fini par la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, ça revient maintenant sur la, sur la Mishnah précédente. Zo Mishnah Rishona. Ce que je t'enseignais, c'était la Mishnah Rishona. C'était la Mishnah initialement. Ce que je t'ai dit que le fiancé, après 12 mois, de ne manger à sa femme, c'était que selon le premier décret. D'accord Que, je reprends, selon la Torah, elle pouvait manger depuis le jour du fiançailles. Khamim souris souri dans 12 mois. Mais après, mais pourquoi Parce qu'ils ont eu peur que quand, ça va être, quand elle va être chez elle, elle va donner à manger à ses frères et à ses soeurs. Après 12 mois, Khamim avait dit Bon, c'est bon, maintenant tu commences à lui donner à manger, mène de la, la trauma, on ne craint pas qu'elle va donner à manger à son frère à ses soeurs, parce qu'on va lui faire une table à part. Mais ça, c'était que Mishnah Rishonah c'était que à la première période du décret. Parce qu'en le Bédine qui est venu ensuite, ouais, une génération après, à Mourou, ils ont instauré que On interdit à toute femme, fiancée à un Kohen même, qui est passant depuis 4 ans, de manger de la Trouma. Pour quelle raison De peur, tout simplement, que le mari va se marier avec elle. Il va en fait, ils vont se retrouver maintenant en intimité, il va découvrir qu'elle a un défaut physique qu'il n'était pas au courant, et qu'à cause de ça, il va dire non, j'annule ce mariage, je ne voulais pas me marier avec elle. Ouais, il va découvrir que je sais pas quoi. Il y a toutes sortes de, de, de, de, de défauts qu'on va évoquer plus tard. Plus tard. C'est quoi exactement toutes sortes de défauts On l'a camouflé jusqu'à maintenant, mais euh, maintenant, ça y est quoi. Donc, de peur qu'en fait, qui va la remballer chez son père en annulant le mariage, il bah, va s'avérer qu'elle n'était pas mariée. Et si elle n'était pas mariée, c'était une étrangère qui mangeait de la trauma. Et c'était à sourd. Donc, du coup, Rami m'a instauré tant qu'il ne se marie pas avec elle, et qu'il commence à vivre avec elle, comme ça il voit qu'elle qu n'a pas de... il se plaint pas, alors on, on lui interdit de manger de combat d'aucune manière, même si c'est fait longtemps qu'il est en train d'attendre, d'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.